Y'appelez potes, vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Vous avez devant vous quelqu'un en forme, quelqu'un de content, mais aussi quelqu'un de débordé. C'est pour ça que je vais vous le dire directement, mais le gameplay d'aujourd'hui est un gameplay de live. Ça fait 12 jours maintenant que je sors une vidéo par jour pendant un, euh, un mois encore, mais ça fait surtout 12 jours que je sors une vidéo par jour. Et aujourd'hui est un jour où j'ai eu un gros tournage avec Joël, où j'ai fait 4 heures de stream. Hier c'était la première de Loop, ma nouvelle émission. Vous avez le replay euh, dans la description avec la chaîne et Etc. Vous pouvez vous abonner, c'est très cool, l'émission est excellente. Et avec Joël, je l'ai ramené à la marinade à Lyon pour ceux qui connaissent. C'est un des meilleurs snacks. Et après, vous avez fait des pizzas et du wok. On a fait... <rire> Des tacos, des gros tacos lyonnais. Donc ça sort en début de semaine. Ce sera une longue vidéo en plus 30-40 minutes. Mais vraiment, je pense que vous allez kiffer ça. C'était vraiment de la frappe. Donc si je fais aussi cette petite intro, donc je m'excuse entre guillemets de ne pas pouvoir vous faire de gameplay exclusif. Mais franchement, j'ai pas eu le temps. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Ça vous dérange pas d'avoir un peu de gameplay de live parce que pour le coup, il est explosif. Vous avez vu le titre de la vidéo Pompe sur Das C'est un abonné. J'étais en live. Il m'a dit Prends le pompe. Tu verras sur Das Host de la frappe. J'ai essayé sans accessoire. Et autant vous dire que ça a donné une de mes meilleures games sur le jeu. Donc vous allez vous régaler si vous fait le truc bien nerveux. On se retrouve ce week-end, d'accord, pour des nouveaux gameplays, mais cette fois un peu plus exclusifs, pas forcément des trucs issus de live. Et aussi peut-être une vidéo Battlefield 2042. Le jeu est sorti, j'y ai joué. J'ai toujours aussi, j'ai aussi bien kiffé qu'à la bêta. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas, vous me dites en commentaire et je vous en ferai un joli gameplay, une belle vidéo. Pour ma part, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de vendredi et on se recate dès ce week-end. Ciao, ciao, les amis. Bonne vidéo. Allez, pompe de combat. Mais par contre. Mon dieu. Par contre, j'ai pas de... Je vous dis, j'ai pas de... Mais comment ça se fait qu'il est là, lui J'ai pas l'accessoire dessus. Donc, on trouve pas un voleur. Ok. Ah, c'est le pompe de combat, mon gars. Il est devant vous! On est plus en train de. Comment? Reprenez-vous, contact sur le point stratégique. On a pris la première place. Oh le double! sur le <rire> stratégique. Ça a l'air trop marrant! Zombie. quoi! Merci pour l'abonnement niveau hein. Bienvenue dans la famille, merci de soutien, mon gars. Ah, ça a l'air trop marrant! On va jouer avec. Point stratégique et d'assaut d'assaut. aller dans la playlist d'Ashause juste pour jouer avec ça. <rire> Mais les gars oui me... c'est trop marrant. Hey, c'est trop drôle RIGOLER WESH <rire> RIGOLER WESH <rire> Ça va, ça va, ça va. NON Il est revenu Ah mais c'est trop marrant Impact sur le point stratégique. Ponte planante en soutien. Chien d'attaque allié et en renfort. Retonnez-vous en attaque fluide. visuel. C'est trop drôle. On est en train de les exploser Contact les mecs en le face. Oh Ça c'est du triple kill mon gars. Oh non il avait fantôme. Ok, c'est bon, le fusil à pompe de combat, c'est le vrai deal. C'est le seul moyen de... C'est le, le vrai moyen de s'amuser sur Das L'ennemi a pris le point stratégique. L'allié envoie une bombe planante. Ah j'ai les chiens Non j'ai visé J'ai visé en plus. On j'ai dû faire le kill. Oh le trip <rire> C'est trop fun Je vais être avec vous. Est-ce que c'est pas, pour... Est -ce est pas pour ça qu'on joue à Call of Duty Non mais vas-y, je vous pose la question les gars La tête de ma mère, c'est pour ce genre de moment qu'on joue à Call of Duty. Dieu soit béni le mec qui m'a dit de jouer aux pompes. Le mec qui a dit joue aux pompes, c'est un mec qui voulait que je m'amuse. C'est un gars qui voulait que je m'amuse, c'est forcément un frère. Dieu soit béni ce type! Dans, Dans la vie, il y a des types qui, qui veulent votre, votre bien. Non. Ce type voulait mon bien! Sans aucun accessoire. Hein. Non mais c'est trop marrant! Oh le double! Oh le triple! Oh il m'a il m'a baisé le Chien, il fait un kill. Oh dommage Oui mais il faut rester digne, c'est vrai. La dignité est une prérogative très importante. Oh j'ai failli enchaîner, si j'avais pu faire le double derrière j'aurais tué le mec derrière je pense. Derrière je tue le mec derrière, pour que vous avez capté. Oh là là, mon dieu. Déjà, déjà monté niveau 10. Hein. Oh là là, c'est le truc le plus drôle. Oh C'est le truc trop drôle, franchement. Franchement, c'est trop marrant. Je vous cache pas... C'est une des games les plus fun que j'ai fait depuis le début du jeu. J'espère que vous passez un bon moment sur le live, ou oh, en tout cas un aussi bon moment que le mien parce que moi j'avoue que moi je m'éclate les gars. Et je pense que ça s'entend. Oh dommage 20 kg. J'ai 80 kg. En dans les airs. Il a pris deux hitmarker. Poids stratégique confirmé. Poids stratégique actif. Non, il marque. 830 sub, let's go, wesh ouais, Tomaki mon gars. Oh le kill Mon gars va tomaki Oh dommage si je l'avais one shot ça aurait été exceptionnel. Oh là, là la puissance. Oh dommage ils étaient plusieurs. Non mais moi je m'éclate avec, avec mon petit peu de pont de combat là. Si j'avais pu tirer je l'aurais eu Non 90 kills. Je veux une 100 kills. Sortez du point. Je veux mes 100 kills. En le quadrant un -kill. Oh. Quoi, <rire> du point. 99. Un dernier. 100 kills, let's go Ça y est les gars, 100 kills. Oh. Oh. C'est tellement n'importe quoi, c'est trop mort en sérieux. Je... En plus je suis mort, hein, mais pas tant de fois que ça non plus. Donc ça veut dire que le score va être, va être bon. Ça va être option, bon score en plus, 103 kills. Oh. <rire> 103 kills avec un fusil à pompe sans accessoire, sans accessoire le fusil à pompe. C'est trop marrant. Ça. Quoi c'est ça la killcam finale? Je jure que je me fais voler. Je jure que j'ai fait mieux. Mais j'en ai résume ma das -foss pompe. Non mais c'est trop trop marrant. 4-12 d'élimination mort, regardez 103-25 Alors, je suis en plus Un de celui qui est mort le moins de fois Dans la game alors que j'ai fait que rusher Ma grand-mère au pompe Oh là là là là là, là. Trop marrant, sérieux